et Shepard. Né sur Terre, mais aucun lien de parenté connu. C'est une orpheline. Elle a grandi dans la rue. Seule. Elle a causé la mort de presque toute son unité sur Torfan. Elle fait le boulot qu'on lui demande de faire, quel qu'en soit le prix. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personne Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision.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 On dit que c'est un monde magnifique. Je suis un soldat, pas un touriste. Eden Prime est bien plus qu'une simple destination touristique, Shepard, et vous le savez. C'est un symbole pour tout votre peuple, un monde paradisiaque aux frontières de votre territoire. Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace Vous essayez de m'intimider, Spectre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 Il faut la rapporter sur la Citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. On peut s'en charger seul. À moins que ça ne tourne mal. Ce n'est pas tout, Shepard. Nilus n'est pas seulement là pour la balise. Il est aussi venu vous évaluer. Depuis quand on a des comptes à rendre au Spectre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 Nilus veut faire de vous un spectre, et il veut retrouver la balise, il est de notre côté. À vos ordres, chef Shepard, je vous passe la main. Bonne chance On approche de la zone de débarquement bêta. Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant. Ils sont pas allés de ma morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est Des poches de gaz Oh, oh c'est pas vrai. C'est quoi cette boucherie qu'on a gagné commandant. Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre gars. Laissez-le, il faut finir la mission. À vos ordres, chef. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouilles.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 ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Elle y est peut-être encore. Le lieutenant Alenko et moi-même, on s'en charge. Chef, permission de venir avec vous Les Guettes ont massacré mon unité. Donnez-moi une chance de me venger. Elle connaît le secteur, commandant. Et puis, une paire de bras en plus, ça ne se refuse pas. Très bien. Mais n'oubliez pas qui commande. Compris, commandant. Je suivrai vos ordres. En route La balise est à l'autre bout de cette tranchée.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 Le de recherche a été salement touché. L'endroit idéal pour une embuscade. Restez sur vos gardes. Oh Dieu. Ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les gars leur ont fait Fermez. Verrouillage de sécurité enclenché. Des humains Loué soit le Créateur Vite Fermez la porte avant qu'ils reviennent Comment avez-vous atterri dans cet abri C'est ici que nous nous sommes cachés pendant l'attaque. Ils ont dû venir chercher cette balise. Heureusement, elle n'était plus ici. Elle a été expédiée au Spatioport plus tôt dans la matinée. Manuel et moi sommes restés pour démonter le camp.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 de voir la grande destruction fondre sur nous, de savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir. Non, je ne suis pas fou, il n'y a que moi qui sois saint d'esprit. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. Faites beau beaux rêves, Manuel. Nul ne peut faire taire la vérité. Ma voix doit s'élever dans les... Mon Dieu, qu'avez-vous fait C'était un peu radical, commandant. Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça encore quelques minutes, et il aurait fait quelque chose de dingue et de dangereux. Mm -hmm. Oui, vous avez peut-être raison. Quand il se réveillera, les médicaments auront fait leur effet. Williams, emmenez-nous au spatioport. Bonne chance, commandant.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 On sort On n'est pas armés C'est bon Ils sont partis Personne ne fait un geste avant qu'on sache qui vous êtes. Bien joué, Cole Je t'avais dit qu'on aurait dû rester caché. C'est bon, on est de votre côté. On est des fermiers. On se cache depuis que ce vaisseau s'est pointé. Que pouvez-vous me dire sur le vaisseau que vous avez vu J'étais trop occupé à courir pour bien regarder. Je crois qu'il a atterri près du Spatioport. Dis-leur à propos du bruit, Cole. Le bruit horrible... Il émettait une espèce de signal en descendant. On aurait dit des cris de damnés, sauf que le son était dans notre tête. Il essayait probablement de bloquer les communications. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça me vrillait le crâne. J'arrivais à peine à réfléchir. Je dois y aller. Hé hey Cole Une poignée de fermiers, ça fait pas le poids contre des soldats Peut-être qu'on devrait leur donner le truc Bon sang, Blake, tu devrais apprendre à la fermer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 Réfléchissez bien avant de me mentir à nouveau. Vous êtes sûr que tout ce que vous avez, c'est ce pauvre pistolet Euh... Ah, oh, attendez, je viens de me rappeler, il y a aussi un mode. <rire> je l'avais dans ma poche, vous n'avez qu'à le prendre et c'est tout, non, vraiment... Il y a votre contact au Spatioport, Cole. Comment s'appelle-t-il C'est pas un mauvais gars, je veux pas lui attirer d'ennuis, et je suis pas une balance. Tu préfères être un cadavre, ou une balance Powell. Il s'appelle Powell. Il n'y a plus d'honneur chez les voleurs. – J'en sais pas plus, jurez Alors reprenons sur des bases amicales, d'accord ?– Je dois y aller. – Bonne chance. Commandant.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 Mais non Enfin... Qu'est-ce que ça peut faire, maintenant Oui, c'est vrai, je suis un contrebandier, et alors Mon contremaître est mort, toute mon équipe est morte. Alors ça n'a plus vraiment d'importance, non Il n'y a rien de planqué dans le coin qu'on pourrait utiliser contre les guettes On a reçu une cargaison de grenades la semaine dernière. Personne ne remarque quand il manque deux, trois éléments dans les stocks de l'armée. Sale petit enfoiré On s'échine à te sauver la mise, et tout ce qui t'intéresse, c'est comment nous entuber Comment j'aurais su que vous en auriez vraiment besoin On est une planète agricole, bon sang Comment je pouvais prévoir qu'on se ferait attaquer Donnez-nous ces grenades. Tout de suite. Voilà, tenez. La contrebande, c'est terminé pour moi. Jurez. Un mort de plus ou de moins, ça ne va pas changer grand-chose, Powell. Ok, ok, c'est bon. Il y avait bien autre chose. Un truc qui doit valoir une petite fortune. Technologie expérimentale. Le top du top. Tenez. Moi, ça me sert à rien. Je voulais faire de mal à personne. Vraiment. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Turien. Je peux... Je... Je peux pas rester là. Il faut que je me casse d'ici. Suisez toute la colonie, effacez toute trace de notre présence. Charge explosive. Un cadeau des guettes, probablement. Il faut les trouver, les désamorcer toutes Vite Normandie, la balise C est, est sécurisée. Un Demande d'évacuation immédiate. En état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterré. Quelque chose a dû l'activer. Bien reçu, on reste en stand-by. Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser.